Ah oui ça va être d'accord d'axe dans les deux. Ah on attaque, ouais. Tiens, on va le Ouais. Il a roulé loin, j'aurais hein. j'aurais pu tuer quelqu'un avec. Tu veux quoi, tu fonces direct Ouais. Et là, on va pousser encore un peu le vélo. Euh... Ah mon gars, bon bah il, a... il est pas allé plus loin. <rire> oh putain, il y a un sniper à b Il oh, y, euh... y a un char. C'est mon APC, enculé. Oh. AB2 AB2, ouais ça, AB2. Ah, je me suis dit peut-être qu'il est occupé, bah non Y'a quelqu'un qui répare son char Ah, peut-être pas en Ah plus. bah, j'ai pris une tête Y'a y a un infanterie qui se dirige à la maison Parfait Allez, moi je suis en, en APCB3 euh, statique assez bien placé. Eh, hey, petit B3, l'hydrogène quand tu peux. Ouais. Oh, putain! Oh, je vais deux. Putain, genre le bar il fait si mal que ça maintenant. Moi, ouais. ça ouais, pop, hein. 3 fois temps, c'est un nous qui pop. Hein. Mais non, oh, il est bord de merde. Oh. Il a pris, il a pris. Il a pris le chat Il est mort le pilote. Dans la PC, de Raki, voir euh, euh, qui C'est le mien, euh, je suis retourne le, le rechercher en fait. Il a fait un tir tête euh, dans la PC. D'accord Bah ouais. Oh oh. Oh. Covid, Covid. Je vais mettre né. mon masque moi. Ah bah elle est volée. Bon ça c'est fait. Y'en a un maison de notre côté escalier La PC est pas spawnable Oh non mais il est mort Non voler, non les mais il a été volé Ah d'accord Allez est un potank ou pas du coup Des petits euh, sur la route euh, ouais, Vers haut ouais. Côté bunker ou côté mi-route oh, Moi j'ai un char spawn 3 Ok ouais Ok nous il a été pète. Autour, il est pas mort Deuxième steward était pète aussi Chasseur ok j'ai eu assiste Moi les trois tanks sur la route entre O2 et B3 c'est mort Il reste un Shafi, un L4 qui arrive route principale où il y avait les trois tentes. Ouh. I'm going to go to Moi, Dieu, je suis mort. Il y a un fantassin dans, euh, dans, B3. dans B3. Ah merde, mais ils ont les nuages aussi. Et là, il sera en barre en fait. On... Il était volé l'entrapeuze Ah il est hyper loin sur ta gauche euh, le M9 Faut oh, pivote hein moi je l'aurais pas il est hyper loin Ouais mais là faut que je débarrasse les fantassins des de... autres fantassins il y a un tank devant moi. Putain Ah c'est le 6ème après y'a plus hein. Aux oh deux, trois personnes. Ouais, je ramène un APC. Allez. Ah, putain, derrière moi, mais... Moi, je suis mort, mais le bouletteux du ah, tank de gauche pour les yeux, il est mort. Ouais, j'ai vu. On est où avec la PC Bruno du coup Mais Bon, il est là au 2. Ok. Tu l'as mis où euh, Côté glace. Sous le pont Ouais. Oui. À peu près, ouais. Y'a personne au deux. Putain, en face de moi, comme par hasard. 34. Ok, c'est à gauche. Ah. À l'intérieur aussi Oh, Arky, tu me la répares, fini hein ou quoi Ah merde, j'ai pas eu. Bah joue agressif aussi euh, de ton côté. <rire> ah mais bon, si ça nous spawn dans le cul et qu'on se défoncé euh, c'est con aussi, tu vois. 4 contre 3. 5 contre 3. On toujours bon euh, ton ah. APC, euh, vraiment? Ah, ouais, non, ouais, ouais toujours bon. bon. bon okay, ouais. Ouais. Rassurez-vous. Moi, je suis radio. T'as rentre pas derrière en deux. Est... Ah. Moi, je te vois pas spawnable. Mais là, sérieux, il y a l'allemand, il passe devant l'américain là. Oh. Non, je le vois pas. Voilà, moi, je suis pas sur... A gauche, gros. à gauche, radar à gauche. 8 personne. Oui. Y'a le char qui arrive, putain, faut que je bouge la PC vite. Attends, là et tout quel okay, fantassin, je l'ai vu, ça, là, il servait à rien. Y'a un AT dans la rampe. J'ai Donc, c'est bon, euh, on, euh, nous sommes euh, rampe en fait, euh, notre côté, on commence à spawn killer. On est hein. sur O2, c'est tout. 1 4-7 Il 4. Y'a un tank ouais. à l'intérieur. Un petit temple. Il a eu, ouais. Il a eu un lance-roquette, Bruno. Il y a un roquette qui est venu. Il est d'où? a pas l'air pressé dans le point l'adversaire Ah bah ben là... Rampe rouge au milieu ouais, y il y en a un, mort, un sur Ezio Il hein, est ciblé, il est pas mort On peut eu Ils ont perdu la ligne aussi au moins Il y en a un dans l'angle par où on rentrait pour PC. Ah c'est bon, euh, bouleteux pour Ezio ok Je suis mort, bouleteux, t'as un deuxième, il est mort Il m'a tué, je sais pas s'il est mort Ezio figure Je suis mort. Ok sur O2 Moi oh, j'ai besoin d'aide hein il y a, deux, oh. y a deux chars en face ouais. des dio Et il est où ouais. Il est mort Et ton APC il est où Bruno du coup Je l'ai remis à côté du poids Il passe pas mal 3-1 sur du O2 en Ah Oh, C'est un APC sous le pont euh, Grand fer avec un, ch... un chasseur de chars, si je dis pas de bêtises. Il y a un L4, L4 sur le pont, euh, leur côté euh, du, euh, du pont en fer Et euh, un ouais. APC mobile euh, bâché euh, sur la route. Ah bah alors là. Ch... putain ouais, avec les... Ah, on a Il vu est sous le char. pont, ils, en ont, ouais. ils ont plein de chars, ça va être la merde. 2 0. Ah, ils ont détruit le... C'est rien pour les temps. Tu sais déjà on lui a réglé son compte Ouais ouais il reste la personne sur deux Il y a une carte Ouais donne un point en plus ah, bah, je le fais celui-là bah, un... oh, un... oh, un... oh ça me fatigue Donc l'APC il est fait, LA4 est fait ok pour le voilà. Il reste un petit char euh, sur ma position. Et un gros devant haut. Hein. Ah il est hyper loin. Mais bah, euh. Quand je disais sur ma position, ça à dire me tirait pas dessus des roquettes. Euh... Il est ou quoi, un peu. Aspect. Tu m'as tu m'as touché oui. Ah merde. <rire> Après je suis loin, je suis oui, euh, oui c'est bien, mais là. il est 20 mètres à gauche. Ah bah J'ai l'impression qu'il y a un garant côté charbon à droite versé Ouais, je confirme Ah je le vois Il a pris Il y a un type au bazooka Il est mort Du côté du tête de charbon aussi C'est... Ouais Le est de côté de la rive bah je dis mais un mètre encore c'est Il doit avoir un APC hein, non Oh là là. Par où, euh, voir, voir qui Je sais pas, j'ai pas vu Je vais voir mais bon Ça a pas l'air finalement Deux fois il me tue hein, sur la route hein Je, je repasse pareil, comme ça tu, tu regardes Hydro Non y'a rien, pas d'APC c'est bon Faut windshot, en tout cas, le type. On peut tenter euh... au ouais, 1 hein, maintenant. On a juste leurs shorts qui font chier comme d'hab. C'est pas mal arrivé de le D. Tu vois la PC sur la droite il était droit ou pas, qui monte de la montagne Oui, j'ai mon PDRS. T'as bien fait de me le dire. Oh. le temps ah j'ai pas eu un... T'as ou pas ouais c'est bon pas de je dis bas de toi y'a y a du monde il hein. y, mec... y a un mec qui monte aussi vers toi t'as un tank sauter pour hydro sur okay. Euh... ouais, ok. C'est un gros ou un petit On va ramener un APC dans euh... la ville. Non, c'est un petit. C'est un ouais. M3 Lee. Super. C'est Bon, ok. Euh... Bon, après, il, est non, bon. il reste le pied de tente. Par contre, il est pas tout. APC ni C3. Hein, derrière C'est quoi se dire euh, Patoche, vers toi, Non, il avait pas quelqu'un Non. Il ouais, y a tout le monde versé, là. Maison du snipe Trouvez-la, RPC on cherche, on cherche du mobile derrière ou deux en tout cas. Non, il est marqué pas. Ah ouais ouais c'est bon il est marqué. Moi je suis mort, je l'ai pas. Hein. C'est bon ABC détruit. Donc ABC marqué ok. C'est bon il est détruit, il est détruit. C'est bon tu te débosses quelque part ou pas du coup bah, on peut aller sur 1 si tu veux 1 4 en montagne 1 3 bon. oh, personnes on se prend des tirs et il y aura un bonhomme derrière nous 7-1 Pas mal 7-0. C'est bon tranquille. La PC qui arrive à voir. Là tu vois le mec il joue à JTF. Je me suis dit tiens c'est bizarre, il prend pas la route pour aller euh, directement. Non toujours spontané.